Donc, euh, comme je disais tout de suite là, Antonio Carica, comment vas-tu? Je serai très bref. Je voudrais d'abord dire aux forces vives. Voilà, aux forces vives. Vous avez les FG, les, F, les, les FVG, c'est-à-dire les forces vives guinéennes. Donc, je voudrais vous dire ceci. Nous avons des informations qui circulent, qui n'est pas trop, trop important. Depuis matin, il y a des discussions, il y a des débats. Je voudrais rendre hommage à la société civile. Je dis bien, je, à travers ma vie de là, je voudrais rendre hommage à la société civile qui a été très claire envers les partis politiques. Je voudrais rendre hommage à la société civile, au forum des forces sociales, au FNDC et autres qui ont été très clairs. N'importe quel parti politique qui ne voudra pas participer peut se retirer. Mais ce qui est clair, demain jeudi... Les gens vont manifester. Merci. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui dans les débats. Et je voudrais remercier Saco, des forces vives. Chacun peut négocier sa politique. Chacun peut négocier sa façon d'être, son entendement. Chacun peut négocier sa façon de faire. Chacun peut faire ce qu'il veut. Ce qui est clair et reste clair, demain, nous manifestons. Nous rejetons l'intervention des sages parce que ce que nous avons dit aux sages ensemble, vous et nous, on était ensemble avec les sages. Comment est-ce que vous attendez aujourd'hui matin là? Vous savez très bien que les gens là ne vont pas respecter les paroles. Vous savez très bien que les gens là sont déterminés à rester au pouvoir. Quelles sont les indices? Quelles sont les procès? Quelle visibilité aujourd'hui vous donnez à la transition? C'est une question de visibilité de la transition. FK tu ma chérie. Donc, ceux qui ne veulent pas participer, vous pouvez rester. Mais demain, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons mobiliser, les gens vont sortir. Nous remercions tout le monde. Nous remercions le, Écoutons les cinq points là. C'est l'essentiel. À cause à moi, j'aime beaucoup l'essentiel. Moi, j'aime beaucoup l'essentiel. Les détails là, je ne suis pas dedans. Bruit, haut, oh, il a dit ceci, celui oh. veut faire ça. C'est oh. celui oh là moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Je suis direct, j'aime l'essentiel. C'est à cause de ça, là, depuis, avant même ça, là, je soutenais les forces vives. Je parle tout le temps du de, forum des forces sociales. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait acheter Sarko et son groupe, même les menacés. D'autres ont reçu des les lettres anonymes, mais ils n'ont pas cédé. Appel à mobilisation générale. Et les forces c'est mon grave là ça Décision de la CDAO et des engagements pris par Mamadou Mouya lors de son discours du 5 septembre 2020. Rendez-vous pour la marche patriotique ce jeudi 9 mars 2023 dans le Grand Conakry. Ensemble, sauvons notre patrie. Ensemble, sauvons notre patrie. Moi, je m'en fous. Je m'en fous la vie d'un. Pa... Moi, je vous ai dit, je, je n'aurais. Ça dit moi, Benito là, je ne vais pas hésiter de tirer sur un opposant. Qu'est-ce que ça, docteur Kassouri? Sidi Atouré je n'hésiterai pas. Parce que quand vous regardez cet individu, quand vous regardez qu'est-ce que vous voyez en ce monsieur-là qui est sérieux Quand vous regardez l'entroise de Doumbouya, de Idyamine, Amara et autres là, qui vous voyez de sérieux dedans Qui est sérieux parmi eux Qui est sérieux parmi eux Qui Parmi eux, qui a la volonté même de poser les premiers pas pour aller à l'ordre constitutionnel. Qui Quand vous les regardez. Pour quand vous voulez vous dire au gigolo en acceptant, ok, nous voulons, comme les Sages ont parlé, comme ils ont dit, ils ont pris des engagements. Quel engagement Vous connaissez le début de la transition Est-ce que la transition a été promulguée par un décret Ils ont fait Est-ce qu'il a fait Au lieu de nous mettre en retard, au lieu de nous mettre en retard, parce que si vous ne manifestez pas aujourd'hui, si vous ne changez pas, vous n'exigez pas les choses en ce moment-là, vous le ferez après deux ou trois mois. Parce que le Mali s'apprête à prolonger sa, sa transition. Si le Mali prolonge sa transition, l'individu va mettre en retard pour que la transition soit prolongée. Pourquoi pas commencer Qu'est-ce qui a demandé à blesser quelqu'un Qui a demandé à tuer quelqu'un C'est eux qui ont les armes. Mettez les cœurs, partagés. C'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont décidé de blesser les armes. Vous avez vu, je aujourd'hui, Regardez les militaires, ils sont allés sortir les familles, les fonctions des militaires. Mais les jeunes, regardez la population, les pierres, les cailloux entre la police et, la police et, les, et les jeunes. Est-ce qu'ils vous ont montré les images là? Cinq, combien? Plus de 500 millions distribués dans tous les Cinq 500 millions. Ça c'est uniquement pour les jeunes. Plus de 500 millions au sage et autres là. Mais quelle mobilisation? Ils n'ont qu'à vous montrer la mobilisation. Zéro un échec total. D'ailleurs, on l'a informé, s'il vient à Cancan, il sera saboté et boycotté. J'aurais appris que l'étape de Cancan a été annulée. Inspirez-vous de ça. L'étape de Cancan est annulée parce qu'ils ont tout fait. Les gens ont refusé de prendre l'argent à Cancan. Ils ont décidé de saboter, de l'attaquer à Cancan. Inspirez-vous de ça. Pourquoi accepter de discuter avec eux même ce matin-là Pourquoi vous acceptez de discuter avec eux quel est l'objet cest vous, vous êtes comment même Vous êtes comment Reste. D'ailleurs, je vais reprendre. Je vais, je vais reprendre ça là. Pourquoi j'ai mis ça là Écoutez très bien. Ça commence par les forces sociales. Les partis politiques n'ont rien à voir Donc, C'est vous qui êtes venus vous ajouter aux forces sociales. Sinon, ils, ils n'ont demandé personne. Ce n'est pas une manifestation des partis politiques. Donc ne partez pas gâter la chance. La société se si défend les droits. Et vous avez écouté la société civile défend le peuple, le droit du peuple, droit à manifester, il défend droit à la protection. Les... Vous êtes venus vous ajouter au forum, au parc, euh, aux, aux, aux forces sociales et vous voulez gâter les, les chances. Je, je m'adresse au RPG, je m'adresse à l'IFDG, je m'adresse à l'IFR, je m'adresse à tous les partis alliés là. Si vous n'êtes pas prêt là, quittez-dedans, laissez avec les forces sociales, vous allez voir. Mais ne venez pas mettre le bâton dans les pieds des forces sociales. Eux-là, eux là, les forces sociales là, sont pour tout le, le peuple. Vous, vous ne savez pas, quand on dit force sociale là, et parti politique, et, et, et, et, et, et, est, tout est inclus dedans. D'ailleurs, on ne devait même pas mettre les partis politiques. Quand on dit force sociale, là, il n'y a plus de parti politique. C'est tout le peuple. Mettez les cœurs. Comment vas-tu, mon Boalio Salut, salut, comment vas-tu Mettez les cœurs, partagez. Quand on dit force sociale, là, vous êtes exclu. C'est-à-dire, même les, les partisans des partis politiques, là, les partisans des partis politiques, là, sont, font partie des forces sociales. Parce que déjà, là, les forces, sociales sont pour le peuple. Quand les forces sociales appellent le peuple à sortir, vos partisans, là, font partie. Donc, vous, ne devez pas parler. Vous, vous, les partis politiques, là, vous ne devez pas parler. Pour que vous partez, vous asseyez pour discuter avec les Vauriens là. Quand vous regardez, ceux qui sont envoyés, là, pour négocier avec vous, là, c'est les gens qui ont empoché des millions de francs Guinéens. Ils sont venus devant vous. Parlez pour, pour eux parce qu'ils ne veulent pas le, que le monsieur quitte et continue à donner de l'argent. Salut Abdoubar Depuis Pétel, Non, mon ami d'enfance de Pétel, Mamou. L'espère, toi. Pourquoi vous faites ça Non, c'est décourageant. Vous avez écouté euh, euh, le direct de, du frère Onazis. Frère Onazis, il y a Même, comment il s'appelle euh, euh, euh, là Comment il s'appelle euh, le, le, le grand frère euh, eh, Kamara so -so -so -so -so Il n'y a pas de sage en Guinée Les sages de Guinée, là, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée, dites-nous qui est sage en Guinée Qu'est-ce que vous, vous appelez sage en Guinée aujourd'hui C'est là, c'est que vous appelez sage Ce sont les religieux qui appellent sage, qui reçoivent de l'argent entre Dieu et vous, on n'insulte pas quelqu'un, nous ne sommes pas en train d'insulter quelqu'un. Quand vous regardez les gens aujourd'hui, qui est ça, en Guinée Les 18 morts dans son temps-là, qui est parti nous dire, pourquoi tu tues les enfants? Parmi les salles-là, qui est parti nous dire, vraiment c'est arrivé à un niveau-là, il faut discuter avec tout le monde. Qui ose, qui a osé le faire? Maintenant, on attend parce qu'ils ont vu que ça va réussir. Les gens vont changer la donne. On, veut, on demande, on donne l'argent C'est ça, gens-là venir vous, vous rencontrer, pour vous dissiader, pour vous, vous parler. Mais pourquoi vous faites ça Qui a défendu ici, là, les morts, là Qui a défendu les morts ici Ou bien, manifester, là, ce n'est pas un droit C'est ce que les forces vives disent. On va réécouter les points, là, pour ne pas temps. Qu'est-ce que les gens ont demandé Qu'est-ce que les forces vives ont demandé Honnêtement, qui, qui, nous sommes, je ne suis pas en train de parler d'un parti politique. Je suis en train de demander de poser des questions entre Dieu et vous. Quand vous regardez Doumbia, tout son entourage, qui a l'intention de quitter le pouvoir Les gens ont goûté, ils ont goûté le pouvoir, ils ont compris combien de fois. Regardez combien de fois c'est juteux, combien de fois ils gagnent de l'argent, combien de fois ils ont le monopole des marchés. Vous pensez que si ce n'est pas les forces sociales, les gens là vont quitter le pouvoir dans les autres pays, là, c'est les forces sociales qui changent la donne. C'est eux qui changent. Les... Qui a fait tomber Ibeka c les... c les forces sociales. Ce n'est pas un parti politique. C'est les forces sociales qui ont fait tomber Ibeka. Parce que ça n'allait plus dans la... Il y avait la corruption, plus... il y avait tout dans le pays. Manifestation sur manifestation. Il y avait le droit de manifester. fini, ce n'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir. Lui-là, il a été élu. Il n'a pas été élu. Ibeka a été élu. Est-ce que lui, là, il a été élu Tant dans le Fakonais, il y a eu combien une manifestation. Les gens manif un droit. Mais lui, il dit qu'on ne manifeste pas D'abord, est-ce que vous ne vous devez pas penser à ça Vous interdit de manifester d'abord. C'est ce que les forces de ça déclament. On n'interdit pas à que quelqu'un de manifester. Les, les, même le devoir, ce qu'il doit faire pour le peuple. Est-ce que ce que Goumila doit faire pour le peuple, il le fait D'abord, il n'a pas été élu. Vous aussi, allons-y avec les notions les plus élémentaires, la définition d'un pouvoir. Moi, je m'adresse à ceux qui sont dans à l'école, hein, ou bien ceux qui connaissent le pouvoir. Définissez le pouvoir, c'est quoi le pouvoir appartient à qui C'est pour qui C'est pas le peuple Est-ce que lui il a été désigné par quelqu'un Il a été élu C'est pas ce que Marwan dit le jour. Marouane a parfaitement raison. Marouane a parfaitement raison. Marwan a raison. Mais pourquoi vous découragez-le Nous allons écouter. Ça là. Écoutez ça, hein Des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs sociopolitiques. Exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif tel que demandé par la conférence des chefs d'État de la CDAO. Exiger le rétablissement du droit de manifestation ainsi que l'exercice des libertés publiques. C'est jeudi, 9 mars 2023, dans le grand courant ensemble, sauvons notre patrie. Ensemble, sauvons notre patrie. Est-ce qu'ils ont demandé à tuer quelqu'un Donc, euh, moi, je n'entre pas dans les détails là. On va laisser ça. Maintenant, euh, d'abord, je vais commencer par remercier Zéré euh, Moi, je remercie Zéro hein. Attendez. Regardez-moi de des individus comme ça, là. Ça, là, aussi. À pas, Entendez, hein? Abba ça c'est Azéré Koué, ils ne vont jamais montrer ça. Abba Et puis voilà, Africa, Africa Guinée.com, que Doumbia a, a fait un ben de foule une dernière fois. Concernant la raison de vous les, je dis bien vous, vous les forces politiques là, je ne je m'adresse pas aux, aux forces sociales, je parle de vous les partis politiques là. Vous êtes très bien informés comment sa visite à Zéro-Corée a été organisée. L'itinéraire des Conakry à zéro -Corée, dans l'hélicoptère ou quoi, je ne sais pas, tout a été couvert par une ligne satellite, c'est-à-dire... Payer, je peux dire payer, à coût de milliard de francs guinéens pour couvrir. Ce que vous ne savez pas, si Bumbuya se déplace à l'intérieur, c'est couvert par la France. Je vous dis, c'est couvert par la France. Et c'est pays. C'est pays, C'est comme la guerre en Ukraine. Vous savez, les russes ont bombardé, ils ont coupé l'internet, la connexion, ils ont tout coupé. C'est une société privée d'internet ici aux états unis qui couvre qui couvre c'est avec ça qu'ils travaillent qu'ils protègent. Ils protègent toutes les données. Tous Jérécorés. j'ai Koré, j'ai dit. Mais ce qui est mal, c'est que vous ne savez pas. S'ils osent, ils n'ont qu'à montrer tous ceux qui étaient avec Doumbouya, les militaires qui étaient avec Doumbouya. Parmi tous les militaires, il n'y avait que cinq, dont le petit euh, Takla. Takla qui est, vous allez voir, je vais montrer Takla, le petit escroc, il est devant. Lui, c'est devant. Tous les autres là étaient des mercenaires français. Tous les restes étaient des mercenaires français. C'est notre région. Les gens nous dit Ah, eh, va-moi, abe, bah, quoi, vous C'était des blancs. C'était des blancs. Ils ont mis des manches longues comme ça là, pour masquer le visage, mais ça se voit. Ça se voit. Et, et, tout de suite, là, l'image où le blanc, par le malheur, par le mal, son visage est un peu sorti, ils sont en train d'effacer la vidéo, la partie, mais ça ne peut pas marcher. Moi, je vais vous montrer la photo. Ils ont bien pris ça. Code. Il est là. Voilà d'abord. Ça, c'est. Ça, c'est un d'abord. Le voilà ici. Leur monter d'abord. Vous avez tac là. C'est lui qui est devant. Vous avez le petit escroc là. C'est lui qui est devant. Le voilà ici. Celui-là. C'est l'escroc numéro 1. Le voilà. C'est lui qui est devant. Vous avez vu le tiers à gage. Lui là, vous le voyez partout, c'est le tiers à gaz ça. Lui là. Lui là, c'est son tiers à gaz ça. Lui là, le voilà. Attendez. Il n'est pas bien sorti ici, le blanc. Attendez. Ils l'ont bien encerclé. Voilà. Non. Attendez. Attendez. Le voilà, ils ont mis flèche. Le voilà ici. Tous ceux qui avaient le village masqué, c'était des blancs. Ils étaient au moins 11 personnes comme ça. Le visage était masqué. Ce ne sont pas des Guinéens. Ce ne sont pas des Guinéens. Il y a des... Attendez. Ils n'ont pas osé. Ils ont effacé beaucoup de photos. Oh, ici, là, il n'est pas bien sorti. Mais David, ils ont mis la flèche. J'ai mis la flèche. mis la flèche. Le petit, a, il a pris beaucoup de photos. Attendez, il y a une autre photo où il est... Ce sont des, français, des mercenaires français. Attendez, peut-être c'est bien. Par là, là, je peux obtenir ça très bien. Voilà ici. Le voilà ici. Le voilà ici. Le voilà, c'est un français. Ils ont encerclé même. C'était leur groupe. Ils étaient huit personnes par là. Là où il y avait mes petits, là. Ils étaient huit personnes. Il y a un même, là. Il a fait, il voulait arranger son masque comme ça. Il a remis. C'est là-bas où les gens ont parlé. Les gens ont dit dans notre langue, là. Eh, toi, boule, toi, boule. Ça dit en encore, il y a un qui toi, boule. Toi, boule, toi, boule, toi, toi, boule Ah, d'où m'est à si toi, boule. On dit, taisez-vous. D'où m'est trois boules. si toi, boule. D'où à la si trois toi, boule. Ah, toi, boule, mais toi, il y a toi, boule. Il y a trois boule. Vous pensez que c'est un amusement quoi, vous pensez, vous pensez que Doumbou est en train de jouer avec vous et il, peut, il est en train de faciliter les choses, vous pensez qu'il n'est pas prêt, lui il sait comment il a obtenu le pouvoir, il sait, parce que ça a saigné, il y a eu le sang, attendez, euh, ça est dans le téléphone la merde, il y a une photo là-haut, ah, descendez un peu, ok, je prends ça un peu, Attendez, le voilà, un, le voilà, c'est un cercle, c'est un français, le voilà, mais ça peut pas sortir très bien, le voilà, voilà, il y avait, il y avait, quoi appelle ça il y avait les bruits. Vous connaissez le brouillard là Le brouillard là Il y avait, il y avait des brouillards. Avant que Doumbian arrive là, tous les téléphones, tous ceux qui avaient ah. les téléphones là-bas, là, là à, à chaque fois qu'ils s'approchent, voilà, à 5 à, à, à mètres, avant que Doumbian arrive là, le, tous les téléphones sont en recherche. C'est-à-dire, le téléphone tourne comme ça en recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion. Tout est en recherche. Tout est en recherche. Il quand, quand quand, y, y a plus de 7 photos. Ils sont même étonnés que les gens ont pu, ont pu prendre des photos. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent là, quand, comme ils ont, certaines personnes ont accepté de, de, cour, de venir devant. Voilà, y a, voilà, euh, ils sont en train de m'envoyer des photos. Ouais, ça non. Voilà. Il est en train de m'envoyer beaucoup. Voilà. Les photos viennent dans le téléphone là. Merde. J'allais vous montrer. Ceux qui ont pu prendre très bien les photos. Il dit que, il, il a arrangé, hein, comme ça, là, son masque. On a bien vu son visage. C'est un blanc. Ils étaient un nombre de deux. L'autre a fait comme ça pour, pour cracher. D'accord, il a remis, c'était les blancs. Ils étaient huit personnes sur la ligne, là. Arrivé là, nous, nous sommes partis devant, attendre à 5 mètres, comme ça, pour prendre les photos. Il y a des, dès qu'ils s'approchent là, le téléphone fait recherche. Le téléphone fait des recherches. Le téléphone fait des recherches. Jusqu'à, dès qu'il passe la connexion revient. C'est comme ça, ils ont fait. C'est comme ça ils ont fait. Mais pourquoi alors, vous, si vous ne voulez pas aider les forces sociales, si vous ne voulez pas les aider, laissez les forces sociales. Regardez le Burkina. Laissons le Mali, le Burkina. Il n'y a pas ce que les Français n'ont pas installé ces blesses comme Paoli. Il comme il a parfaitement raison. Mais je dis... Le jour où la population a décidé, ça a commencé par des simples manifestations. Ça s'est terminé où? Ils ont négocié pour le départ de l'autre, là. S'il vous plaît. Je m'adresse à tous les partis politiques, là. Je parle, de, quand je dis partis politiques, là, je parle des trois partis politiques. Si vous ne voulez pas participer, laissez les forces sociales. Parce que eux, là, ils ont déjà envoyé tous les documents, la lettre là-bas, d'invitation à manifester. Ils ont envoyé dans toutes les communes. L'itinéraire est là. Tout est là. Donc, ils ont respecté tout. Voilà pourquoi, quand euh, euh, euh, ça, Charouette dit que force restera la loi, ceci, si ils n'ont pas été avertis. Vous dites que force restera la loi. Mais si vous êtes avertis, force ne reste plus la loi, vous devez laisser les gens manifester, c'est un droit. Mais on vous empêche, ils refusent que vous ayez vos droits là. Et vous voulez négocier, attendez que le 9 les là passe. Si vous laissez passer le 9 là, vous allez attendre encore, ils vont se réorganiser, créer d'autres situations. Si réellement vous êtes sincère, ou bien les autres ne sont pas en prison. Ils sont en prison. Est-ce que c'est leur entrée? Hein? C'est le entrée? Mais vous soyez sérieux. Soyez sérieux. Oh, si diaux aujourd'hui. Si diaux aujourd'hui. Allez-y sur sa page Twitter, il a posté. S'il y a posté ceux qui sont abonnés sur sa page Twitter, allez-y sur Twitter là-bas, il a, il a appelé à la mobilisation totale le, le, le, le, le, le neuf. Aujourd'hui encore, il a tweeté ce matin-là. Nous demandons à la population de la, de Grande Conakry de se mobiliser, de sortir, dénoncer d'abord le, d'abord, d'abord, les assassinats, assassinats d'abord, libération des prisonniers politiques, le droit de manifester, toutes les revendications là, les cinq points là, lui-même il a répété ça sur sa page sur Twitter. Allez, Sidia, tout, ceux qui sont abonnés sur sa page. Ce matin-là, c'est ce matin là que Sidia a réitéré. Sidia a, a, a dit ce matin-là. Il demande aux gens de sortir. Regardez les sousuka les femmes qui sont parties. Vous, vous êtes d'accord qu'on vient s'attaquer au bâtiment d'un ancien président. Ça ne se fait pas? Et puis quand tu les demandes, il dit, un compte à il y a beaucoup de bâtiments. Voilà beaucoup de choses. Merci beaucoup, grand frère Norbert Touré. Est-ce voilà, est que Doumbia est légitime Pourquoi vous négociez avec lui Il est légitime, La Guinée appartient. C'est à cause que j'ai dit dans tous mes directs-là. C'est-à-dire, vous faites comme si Doumbia a raison. Comme s'il a raison de prendre le pays-là. Comme si c'est pour lui. Mais prenez l'exemple sur Tankan. Prenez l'exemple sur Tankan. Nous avons les dernières informations là. Ils ont demandé d'annuler l'étape de Cancan. Les jeunes sont prêts à l'attaquer. Ce n'est pas un problème de sortie. Mais s'il part à Cancan, il y aura un risque de confrontation entre les jeunes pour de son quartier et la population de Cancan. Ok, on a dit ça. Non, je vais publier. J'ai vu les photos, je vais publier. Mais sois sérieux. Je le dis publiquement. Après le neuf là, si le neuf échoue et que moi, Benito, je reçois des informations concernant des responsables de l'échec du neuf là. Oh là là, c'est parti. Mes collaborateurs, les communicants, le, nos patrons des partis politiques, ils vont tout faire, je ne vais pas laisser. Parce que tous les jours, je vais, je vais citer ton nom. Tu es présent d'un parti pour, je vais citer ton nom. Tu es n'importe où, je vais citer ton nom. Parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dedans. Et je les trois, ça dit, mes trois, dans ma, dans ma vie, dans ma tête, la, la question que je me pose tous les jours, est-ce que Doumbouya a été élu par le peuple, qui est le seul patron, le seul parrain, le seul propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Parce que lui qui désigne quelqu'un pour l'organiser. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Est-ce que Doumbouya est légitime Deuxièmement, est-ce que notre pays était comme ça avant Les, les, les acquis là, aujourd'hui, sont bafouillés. Tout est mis dans l'eau. Le dernier, quand je me demande pourquoi ce sont les anciens trafiquants, des anciennes anciens personnes traquées par la communauté internationale, même par la Guinée, qui sont autour de lui aujourd'hui. Voilà les questions que je me pose. Regardez son entourage, tous ceux qui sont autour de lui. C'est des gens du passé. Pourquoi Pourquoi C'est la question là que je me pose. Pourquoi Pourquoi Portez-vous très bien. Merci. En attendant là, si vous n'êtes pas prêt là, lui il est prêt. Parce qu'aujourd'hui là, dans, dans, dans, à l'approche des élections là, à l'approche de ces promesses là, il va changer toute la garde présidentielle en des mercenaires français, des tirés d'élite. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et vous allez voir comment Doumbia va partir. Il... Lui, il préfère... il préfère assassiner, parce que c'est lui qui assassine le temps du je vous le répète. C'est lui qui assassinait le temps du post pour charger le post C'est vérifiable, les prix sont là. Et lui, il est prêt, je dis bien, Bumbia là est prêt à, à, à massacrer le peuple pour son pouvoir, parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. À l'approche des neuf de, de, de, de, de, de, là les gens là n'ont jamais fait de statistiques Afro Balance là, c'est pas à la poste là, ils ont sorti une, une statistique pour dire que 80 combien de personnes mais regardez la Guinée aujourd'hui s'il vous plaît moi je demande à tout Guinée de tourner comme ça, regardez la Guinée regardez, tout est foutu, tout est gâté regardez la, la fête des femmes, les gens les, nos mamans ont les mines serrées nos sœurs ont les mines serrées. Même le petit commerce de Havaria et autres là, qui, propice, qui qui allait bien là. Allez-y à allez si les gens sont sincères, allez sonder, allez demander. Vous ne regardez pas ça. C'est une question de volonté de rendre le pouvoir. Il n'en parle cette volonté. Il nous a montré par toutes les preuves. Claire, ça dit, les preuves, ils ont mis les preuves sur, le, sur la place publique, qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir. Ils disent qu'ils ne vont pas recenser tant qu'on ne on leur donne pas de l'argent. Et si la communauté internationale ne donne pas l'argent là, ce qu'ils ont, ils ont, qu ont dit est une réalité. Que s'ils ne donnent pas en ce moment-là l'argent, c'est que le calendrier sera décalé. Quand les gens vous disent ça, qu'est-ce que vous, vous devez faire Ils ont dit flagramment, si la communauté internationale ne verse pas l'argent pour recenser les Guinéens, c'est que ça va impacter le calendrier de la transition. La Guinée les appartient. La Guinée les appartient vous aussi, vous aussi,